Hola, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de sport et de body positif. Il fut un temps, vous m'avez énormément proposé de faire ce challenge qui est un mois en faisant du sport non-stop. Euh, ça a toujours été un petit peu compliqué pour moi d'envisager cette option, sachant que je suis une personne globalement quand même plutôt un peu sportive, hein. je vais pas dire que je suis une mère, mais je fais quand même du sport assez régulièrement, mais tous les jours pour moi c'était quelque chose qui était impossible. Déjà ça me faisait chier d'en faire trois fois par semaine, alors de là de passer trois fois par semaine à sept jours sur sept, pour moi c'était un petit peu euh, mort d'avance. J'avais pas cette envie, j'avais pas ce temps, j'avais pas ce besoin de faire ça et, et, et du coup c'était impossible même si je tentais de le faire j'arrivais pas déjà j'arrivais pas à tenir un mois en faisant trois fois par semaine alors de là à tenir sept euh, jours sur 7 pendant un mois et euh, pourtant pourtant je fais partie des personnes évidemment qui est hyper influencée par toutes ces instagram us fit toutes ces meufs super musclées super belles gosses etc et euh, je me disais putain moi aussi j'aimerais bien être ce genre de meuf j'aimerais bien être super gainée etc etc mais il n'y a, y a, y a pas la motivation derrière il n'y a pas la motivation et pourtant des fois je mettais euh, la motivation elle était comme ça au début et puis au bout d'une semaine de semaines elle était en mode pff, on verra le mois prochain et ainsi de suite sachant qu'en plus de ça euh, j'ai des troubles du comportement euh, alimentaire c'est à dire que je fais de la boulimie aujourd'hui ça va tellement mieux là ça doit faire un an que je suis plus de grosse crise mais euh, je fais très attention etc mais ça va tellement mieux aujourd'hui je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos notamment un story draw que je vous mettrai ici mais aujourd'hui ça va mieux mais je dois faire attention à tout, sport, alimentation etc parce que sinon je fais n'importe quoi et, et aujourd'hui sommes précisément euh, le ou le 7 avril, euh, ce que je viens de vous dire avant n'existe plus. J'ai fait ce challenge un mois avec du sport et c'est pour ça aujourd'hui que je suis là. Et euh, je suis en train d'entamer le deuxième mois. Enfin là je suis à la période de euh, repos et j'entame le deuxième mois. Qu'est-ce qui a changé? Euh, Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à faire du sport? Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu cette motivation, etc. Et eh bien quelque chose que personne ne vous dit, j'ai l'impression vraiment quand on vous parle de sport, la motivation, mais la vraie motivation. Je veux dire que jusqu'à aujourd'hui, euh, ok, je suis normale, j'ai pas, euh, pas d'excès d'emploi, j'en ai pas en moins, je suis dans la norme on va dire entre parenthèses gène, IM, c'est totalement normal quand je vois ces filles sur Instagram pendant 10 secondes là sur mon feed je me dis ouais elles sont carrément trop bonnes, elles doivent avoir une vie de rêve etc juste parce qu'elles sont bonnes alors qu'en fait c'est un raccourci très nul que notre cerveau prend et euh, au fond moi je sais très bien que ce genre de filles qu'elles soient super bonnes, qu'elles fassent 10 heures à la salle toutes les semaines ou euh, qu'elles restent chez elles elles sont pas plus heureuses l'une que l'autre quoique peut-être celles qui font du sport elles sont plus énergétiques mais ça je vous en parlerai après je me suis aperçue que euh, si je voulais euh, devenir euh, fit girl etc entre parenthèses un hein, gros guillemet c'est euh, plus euh, pour la hype qu'il y avait autour et euh, notamment euh, parce que voilà c'était des, des filles qui sont quand même gainées et ça fait plaisir on va pas se mentir d'avoir un corps comme ça si on pouvait se réveiller le matin avec ça, la plupart on dirait pas non peut-être pas euh, de façon extrême parce que des fois pour moi c'est trop poussé mais sur moi voilà j'aime bien mes petits bourrelets etc et en fait dans le fond j'avais beau kiffer ce genre de filles de dire ouais elles sont super canons, mais dans le fond j'étais très bien dans ma peau genre dans ma peau de meuf qui peut manger n'importe quoi n'importe quand, qui a pas besoin de courir une heure, qui ok a des poignées plein d'amour parce qu'elle est tellement généreuse en amour qu'elle en a beaucoup, voilà c'est l'excuse voilà J'étais pas du tout en surpoids, j'étais pas du tout en sous-poids et euh, ça m'allait très bien, je me trouvais bien, j'avais des belles formes, etc. Et du coup je faisais du sport pas pour les bonnes raisons. Donc évidemment sur le long terme la motivation baissait parce que j'avais pas ce déclic, cette bonne raison de faire du sport en fait. Pour moi ça n'était pas utile, c'était pas vital et ça me servait à rien. C'est comme un peu le quand j'ai arrêté la viande, euh, j'en ai mangé pendant très longtemps et du jour au lendemain je me suis dit ce petit déclic il est passé par là, il m'a dit bah allez, ah, euh, la viande etc etc. Et, et j'ai vu euh, le sujet d'un autre point de vue et donc j'ai arrêté la viande et j'ai jamais Aujourd'hui, avec le soir, c'est pareil. L'année dernière, j'ai eu la mort de, de ma grand-mère et euh, moi j'ai eu, du coup, comme vous avez vu, j'en ai parlé sur Instagram viteuf, mais on m'a euh, supposé un euh, cancer euh, du col de l'utérus qui, aujourd'hui, euh, ça va, hein, ça. ça... <rire> je refais des tests mais c'est censé aller et euh, tout ça et le fait que je fumais etc je me suis dit mais franchement Léa t'as 25 ans on, on t'appelle pour te dire oui potentiellement vous avez, vous avez un cancer donc faut venir faire des tests 25 ans, 25 ans, j'ai 25 ans c'est à dire que je commence à aller vers la trentaine, je fais 26 cette année et euh, autour de moi il y a des gens qui vont mourir de plus en plus et même des gens que je connais en fait et peut-être ça sera moi qui vais mourir et, et j'ai commencé à créer cette sorte d'angoisse autour de la mort qui est toujours persistante et, et, et pas le sujet de la vidéo mais euh, j'ai commencé à en faire des caisses à propos de tout ça, à avoir le mal partout etc et je me suis dit, mais t'es vraiment nul, as, tu peux avoir la vie devant toi, tu peux faire des choses bien, tu pourrais faire du sport, pas pour ressembler à ces fit girls parce qu'on s'en bat les couilles, mais juste pour être en bonne santé, juste pour euh, moins être essoufflé, juste pour, euh, au cas où qu'il t'arrive un problème, pouvoir courir plus vite, juste pour te sentir bien, pour te sentir énergisé, te sentir en forme, etc. Et juste pour mourir plus tard en fait, après évidemment le sport est super bon pour la santé, c'est un truc qui est super bon pour la santé qui est super chiant, mais je me dis si franchement euh, faire du sport ça peut allonger des années de vie et me permettre de me conserver et d'être en meilleure santé quand je vais être approché de la quarantaine cinquantaine, soixantaine, etc etc je dis pas non, je veux dire ok ça me coûte une heure de sport par jour, mais euh, pourquoi pas du coup j'ai commencé vraiment à, à me poser des questions là dessus, à me dire que je voulais faire du sport pour moi, pour mon corps, pour ma santé et non pour les autres, et du moment où j'ai commencé à me dire ça, et eh bien c'est à, à partir de là que j'ai commencé à vouloir faire du sport vraiment donc j'ai commencé à tenir des petits programmes par-ci par-là qui ne m'intéressaient pas. Il faut aussi choisir aussi le bon sport, un sport qui vous convient, quelque chose qui vous convient. Quoi 18 ans j'ai fait le, problème, le programme insanity que le rire jeune a fait il me semble. Et c'est un programme qui m'avait tué. J'étais en mode ah je pourrais jamais faire ça de ma vie, là là là, c'est assez hardcore. Et euh, sachant que j'avais des problèmes de genoux, je me suis fait opérer des ligaments croisés l'année dernière et euh, voulant reprendre la boxe en septembre là, je me suis dit non mais Léa, il faut vraiment que tu te remettes au sport, il faut que tu te pousses tes limites. C'est ça en fait, c'est envie de repousser ses limites. Et franchement, une heure de sport par jour, c'est casse-couille, certes, mais fais-le parce que t'es toujours dans ta zone de confort. Sors de ta putain de zone de confort, Léa, et c'est mon objectif 2019, sortir de ma zone de confort. Genre sur Instagram, c'est ce que je suis en train de faire. Sur ma vie perso, sur le sport, etc. Sors de ta zone de confort. Elle est confortable, Léa, elle est super, mais elle va pas tenir au bout d'un moment. Elle, elle, la zone de confort est cool, quoi. Il y a l'eau qui va immerger, et je vais me noyer. Donc il faut vraiment que j'arrive à sortir de cette zone. Et j'ai décidé de repousser mes limites jusqu'au bout et de tenter Insanity à fond. Alors, Insanity, c'est quoi Alors, un programme payant. Je vais pas vous faire la morale, oui, il faut l'acheter, etc. Parce que personnellement, je l'ai pas payé. Du coup, vous faites ce que vous voulez, hein, mais euh, voilà. Donc, j'ai commencé Insanity. Donc, Insanity, c'est quoi C'est euh, des programmes de 45 minutes à 1 heure et euh, c'est 6 jours sur 7, donc c'est pas tous les jours. Euh, le dimanche, il n'y a pas d'entraînement. De... C'est plus du cardio-exercice super hard que vraiment, je sais pas comment dire. Il y a plusieurs euh, séances, vous avez un planning à respecter et vous les faites et vous posez pas trop de questions. Vous les faites, vous les faites. C'est un peu toujours la même chose. Au début, il y a un temps où vous faites l'échauffement. Le... Etc, etc sauf que euh, faut vous dire un truc c'est que c'est intense de ouf c'est à dire que tous les jours il faut faire minimum 45, de sport, 45 minutes de sport et si vous loupez des, des entraînements si vous faites ci si vous faites ça ça ne sert strictement à rien donc euh, la première semaine j'ai enclenché avec ça et je me suis dit ah mon dieu j'ai passé une semaine courbaturée mais franchement j'étais plutôt fière de moi ça allait etc je me disais putain mais le matin qu'est-ce qui me donnerait l'envie de faire du sport le matin je me suis posé cette question qu'est-ce qui pourrait te donner cette envie de te bouger autant le cul sans que ça te fasse trop chier parce qu'en vrai de vrai euh, sauter partout ça me va hein, mais euh, si c'est que sauter partout et que je perds du temps derrière ça me saoule J'ai besoin toujours de faire deux actions en même temps pour être sûr de rentabiliser mon temps Et une heure de sport c'est du temps perdu pour moi Enfin, qu'on pourrait investir dans autre chose qui est moins douloureux et vachement plus agréable et euh, notamment des montages youtube des révisions ou autre mais euh, voilà du coup je me suis dit qu'est ce que tu dois faire et j'ai commencé à décider de mater des séries pendant que je faisais mon sport donc du coup en fond hein, vous savez que je suis une très grande fan de netflix Il y a pas mal de, de séries qui tournent des séries où j'ai pas besoin de concentration à fond pour pouvoir faire le sport et euh, regarder ma petite série en même temps shadow hunter ça passe pour le sport le matin the order ça passe pour le sport le matin du coup tous les matins je me lève euh, vers 7h30 8h prends mes petites baskets. Mon petit soutif de sport, pourquoi les, toutes les youtubeuses de fitness elles font leurs euh, vidéos en soutif de sport Genre c'est les seuls qui ont le droit de se balader en soutif et leggings H24 sans que ça choque personne. Genre Et du coup je vois vraiment les, euh, les youtubeurs fitness comme ces entraîneurs de sport qui sont habillés en tenue de sport mais qui ne font jamais de sport. Genre euh, pourquoi vous vous êtes en tenue de sport pour faire une vidéo YouTube Je sais pas. Et euh, je, genre je m'en vais, je mets mon petit fils, je mets ma petit truc et c'est parti pour une heure. Et quand j'ai fini ça, je vous jure, cette fierté que je ressens en moi, mais c'est une fierté genre de ouf, je me dis yes limite j'ai accompli la mission de la journée yes genre ouf ça c'est fait ça s'est passé maintenant on n'en parle plus sauf que évidemment euh, la motivation ça fluctue la motivation elle est pas toujours à fond là personnellement au bout d'une semaine euh, j'étais dépendante du truc c'est à dire que maintenant le matin quand je me lève et ça je l'ai encore peut-être moins cette semaine parce que j'ai un petit peu une redescente globalement genre je me lève et la seule chose que j'ai envie de faire c'est mon sport genre limite si je le fais pas je suis paniquée toute la journée oh là là vous êtes resté trop longtemps quand je fais des soirées et tout ça et qu'ils doivent partir je suis en mode vous êtes trop resté longtemps à la maison maintenant je me suis grouffée j'ai plus envie de faire du sport et si je vais pas sport, c'est la merde, etc. Oh là là là là, il faut vraiment que je fasse mon sport et tout. Genre, je suis devenue un peu relou, genre en mode Oh là là, quand c'est que je vais caler mon sport dans ma journée Alors qu'avant, non, avant c'était en mode Yes. Vous pouvez pas rester plus longtemps pour pas que je fasse de sport aujourd'hui Du coup, petit à petit. Bah... Ah. Mais je sais plus ce que je disais et ensuite euh, du coup j'avais vraiment envie de le faire mais des fois ça fluctue. Alors oui il y a des jours j'ai un petit peu sauté, euh, pas parce que je avais pas envie ou pas parce que je manquais de motivation, Mais euh, c'est des concours de circonstances, par exemple quand je suis partie ma journée à Paris le vendredi je l'ai pas fait mais euh, je l'ai rattrapé sur le dimanche où j'ai eu un trou. Et des fois vraiment quand j'ai eu ma période de règles, évidemment puisque c'est tombé dans le mois, euh, le premier jour de règles pour moi était impossible de faire quoi que ce soit, je suis en PLS à chaque fois et vous le savez. Du coup je l'ai pas fait et je l'ai pas rattrapé. Du coup dans les quatre, euh, dans les quatre, dans les 4 semaines que j'ai effectuées j'ai dû euh, louper en tout euh, réellement 2-3 euh, entraînements non 2 entraînements Réellement. Deux, et peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai pas fait avec 100% de motivation pour être honnête. Mais euh, globalement, j'ai quasi tout fait et je suis hyper fière de moi, genre arrivé à la fin de ce mois, je suis hyper fière de moi. Donc en gros, là, il y a une période de, dite de euh, transition pour un peu la récupération. C'est un truc grave chill, euh, c'est euh, la récupération, vous faites des petits étirements, des petits ci, des petits ça. Voilà, pendant une semaine, c'est ça tous les jours et après, vous prenez... La double dose et j'ai super peur du deuxième mois qui n'est pas encore passé. Mais euh, je continuerai, je vous ferai la deuxième vidéo pour le deuxième mois, puisque vous avez voulu cette vidéo, c'est en deux. Mais du coup je trouve ça super chouette parce que comme ça j'ai pu vous parler bien de mes motivations et, et de tout ce qui est body positif, de tant que vous vous sentez bien dans votre corps, bah, pas besoin de se forcer à faire quelque chose et il faut faire des choses pour les bonnes raisons etc et euh, je trouve ça bien de pouvoir en parler directement en vidéo. Donc euh, voilà globalement j'ai fait le tour, je vais regarder euh, les questions que vous m'avez posées. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour participer euh, aux prochaines vidéos sur les mêmes sujets ou euh, pour participer au sondage sexualité ou pour poser vos problèmes etc je vous le mets ici ton appétit a-t-il changé alors je vous ai pas parlé de l'alimentation mais je pense que je le ferai plutôt dans le mois 2 parce que là dans le mois 1 on va dire que la, la, la nourriture j'ai un peu fait à random hein. je vous avoue que si j'avais envie de manger une pizza je mangeais une pizza si j'avais envie de manger pizza kebab sushi en une semaine je mangeais pizza sushi en une semaine kebab euh, sans état d'âme alors que dans ce deuxième mois je vais essayer de, euh, de booster l'alimentation l'appétit euh, par contre j'ai un peu moins faim j'ai beaucoup plus d'énergie surtout au quotidien genre euh, c'est un truc de ouf l'énergie vitale je me sens vachement plus yénée on Dire, j'ai des muscles qui sont en béton, je me tiens vachement plus droite, j'ai plus d'énergie, je me sens en forme, je suis moins fatiguée. Je me dis, si tu mangeais bien, ça pourrait être encore plus ouf. Comment tu gères les courbatures Eh bien, euh, moi, c'est le mal par le mal. Hein. On m'a toujours dit que quand tu avais des courbatures, le seul moyen euh, de les euh, atténuer, c'est de repartir courir. Donc, euh, le sport, du, du sport sur du sport, ça permet de diminuer ces courbatures de ouf et boire surtout beaucoup, beaucoup d'eau. On va dire que des fois, je ramasse un petit peu, euh, je ramasse très fort, mais sinon, boire de l'eau, c'est très important pour les courbatures. Euh, après, à moins, es-tu plus actif As-tu plus envie de bouger Eh bien, oui, j'ai envie de faire. Beaucoup plus de choses, j'ai envie de me dépenser, j'ai plus envie de rester à stagner chez moi. Genre, parce que je me dis euh, j'ai trop d'énergie pour cette journée, j'ai déjà tout fait, du coup je vais me gouffrer, du coup il faut que je trouve des nouvelles activités à faire, sinon là en ce moment j'ai trop envie de faire de choses, j ai... J ai... Genre, je m'ennuie des fois, genre je suis en mode je me suis levé tôt et tout et tout, et puis après genre bon, en ce moment c'est les révisions partielles donc je m'ennuie pas, mais c'est vrai que ça me motive vachement plus à me bouger les fesses. Ta peau et tes cheveux ont été plus gras et plus sales, alors les cheveux c'est un enfer, hein. on va dire que je me lave la tête le jour d'avant, le lendemain ils sont déjà gras, vous savez quand vous transpirez je deviens violette orange, des gouttes qui me coulent là, des gouttes qui me coulent derrière et tous ces L'enfer. ils viennent pendant que vous faites du sport, c'est la mort. Enfin, vous vous douchez 100 fois plus. La question qui est revenue as-tu perdu du poids As-tu perdu du poids Je ne sais pas. Je suis euh, une. Enfin, je veux dire, avec mes troubles alimentaires, j'ai arrêté de me peser depuis quasi un an. Du coup, je ne sais pas si j'ai perdu du poids. Je ne veux plus approcher une balance. Pour moi, c'est absolument pas représentatif. Euh, les photos le sont. Par contre, euh, pour le deuxième mois, ce que je vais faire, que j'ai pas fait pour le premier, c'est prendre mes mensurations. Donc, je connais à peu près mes mensurations, mais je suis pas sûre à 100%. Du coup, euh, logiquement, je crois que j'ai perdu 2 cm de tour de taille, des trucs comme ça, genre 1 cm par-ci par-là. Mais pour le deuxième mois, je le ferai assez pour savoir si j'ai perdu euh, du tour mais euh, le poids, vous, je me pèse plus je sais combien je fais à peu près, combien je faisais mais je suis pas pour, sachant surtout que le muscle pèse bien plus lourd que la graisse, faut arrêter de vendre des balances en fait, faut arrêter avec ça, genre on s'en fout on s'en fout, bon voilà je pense que j'ai répondu à peu près à tout, si vous avez encore des questions n'hésitez pas pour la prochaine vidéo le message que j'ai envie de vous faire passer c'est juste que euh, moi mon but personnellement c'est pas de devenir une girl ou d'être super mince ou oh, etc etc, c'est juste de me sentir mieux dans ma peau, d'être plus énergique, d'être plus tonique, etc. Vous ne forcez pas à faire du sport. Si vous cherchez euh, 3000 motivations, c'est que vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Faites du sport pour les bonnes raisons. Faites-le parce que vous en avez envie et non parce que vous voyez des meufs qui sont super bonnes. Croyez-moi que, voilà, encore une fois, la beauté, le physique, ça vous rend pas plus heureux. Hein. Peut-être que tout ce qui est physique, chirurgie, etc., etc., ça vous donne plus confiance en vous. Mais dans le fond, ça comble pas votre vie d'intérieur. Et c'est pour ça que beaucoup de filles abusent, abusent, abusent de la chirurgie. Parce qu'elles pensent qu'avec un physique et avec un, un corps incroyable, elles auront tout ce qu'elles veulent elles seront plus heureux. Ne se concentre pas sur euh, le mental et pour moi le mental c'est le plus important mais le sport en tout cas va vous booster le mental et du coup le sport ça peut vous rendre vraiment heureux sans vous rendre fit girl ou euh, fit boy. boy J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à ma chaîne YouTube et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao